Oui, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, vidéo très attendue des abonnés de Winman. Un produit équilibré. Équilibré. Et eh oui, produit avec THC et... Et eh oui, le deuxième cannabinoïde le plus connu, le plus populaire. On parle ici du CBD. Donc dans le produit ici, là, Purple Mountain Majesty. Donc la montagne mauve majestueuse la majestueuse montagne mauve du de la marque Endo Endo distribué là, là c'est là, là, c'est vraiment soyez attentif le purple mountain majesty de la marque Endo est distribué par Great White North Grower mais est poussé par Medici Bis. C'est quelque chose. Donc le Purple Mountain Majesty de la marque Endo, distribué par Great White North Grower, poussé par Medici -bis, bis, vendu à la SQDC. Le voici, le voilà. Un produit que beaucoup de personnes m'ont parlé. 24,90$. C'est la gamme de prix qu'on aime ici chez Winman. 25$, 24,90$. Endo, on a déjà essayé un produit Endo chez Winman. Euh, le Vanilla Frosting. On a entendu beaucoup parler du Vanilla Frosting. Euh, certains l'aiment, certains l'aimeront pas. Mais quand même... Euh, on peut pas rester indifférent au Vanilla Frosting. Euh, C'est intense. C'est intense euh, comme arôme. C'est spécial le Vanilla Frosting. Donc vraiment curieux. Curieux d'un de, de, de, de deuxième produit Endo. Et euh, Avec ce que j'ai entendu parler, je pense que les produits Endo vont être quand même intéressants euh, dans le futur. Donc ici on a 11.5 de THC et 9.9 de CBD, donc 11.5, on peut avoir entre 8 et 13, donc 11.5, on, on est content, on est content, en haut de 10, quand même, là euh, vous allez me dire, oui, mais oui, man, le THC, c'est en haut de 15, habituellement, mais là, on a du CBD, donc ça peut peut-être compenser pour un buzz euh, léger, mais quand même très, très euh, intéressant, ça l'apaise, euh, CBD, THC, ça peut être quand même Très bien comme buzz, là, sincèrement, sincèrement. CBD, entre 6 et 10, on a le maximum de CBD, donc vraiment, euh, on, on, c'est rare. C'est rare qu'on est content comme ça pour les taux de THC, taux de CBD. CBD, THC, de cannabinoïdes. Myrcène est la terpène euh, dominante, selon la SQDC. Pourquoi je dis selon la SQDC parce que les terpènes sont inscrites sur l'étiquette du produit. Et encore une fois, encore une fois, le gouvernement, la SQDC, c'est notre gouvernement, nous indique en erreur, encore une fois, des menteurs, des, des voleurs. Euh, certaines personnes me diront « Winman, mange tes mots, Winman, tourne ta langue cette fois avant de parler ». Non, ça fait depuis le début de la légalisation que le site Internet de la SQDC vaut pas de la merde. Beaucoup d'erreurs. Les indications sont inscrites sur l'étiquette. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, c'est les mêmes choses qui sont inscrites sur le site Internet. On se fait niaiser, les employés sont incompétents. Ça fait trois ans. Trois ans, on peut se permettre de dire que la direction, la direction est incompétente. C'est la direction qui dirige les employés. Euh, oui, mais il manque des employés. C'est tu un médicament. On parle de médicament ici. On parle de, de on parle d'une drogue ici. Là, c'est de la drogue ici. On parle de, de quelque chose de sérieux. Euh, mais le gouvernement prend pas ne prend pas ça au sérieux, non. On met ça 21 ans et plus, pour le reste, on s'en calisse. C'est une joke, le gouvernement. C'est une joke, le gouvernement. Donc, on va y aller avec l'étiquette ici. Euh, myrcène, terpène dominante, la myrcène représente souvent le goût terreux, euh, le goût un peu de mangue. Euh, la myrcène, quand on a la myrcène en, en dominance, quand il y a beaucoup de myrcène, habituellement c'est un buzz indica, un buzz là, qui relaxe. Si on a un peu de myrcène, si la myrcène est la cinquième, la cinquième terpène, s'il y a beaucoup, beaucoup d'autres terpènes avant la myrcène, et qu'il y a juste un peu de terpènes en général, votre cannabis va être stimulant, va vous donner un buzz qui vous réveille. Donc après la Myrcène, ici, sur l'étiquette de la marque Endo, sur l'étiquette du produit Purple Mountain Majesty, on a la fameuse. La fameuse terpène qui fait fureur chez Winman. La fameuse terpène qui, qui est un peu nouvelle. On parle ici. Non, non, non, non. On parle pas ici de la limonène. On sait très bien que la limonène est la terpène préférée à Winman depuis déjà trois ans. OK? limonène myrcène, limonène myrcène. On connaît le duo. Mais présentement, il y a une terpène qui, qui, qui, qui, qui, qui nous intrigue. Hein? Qui nous intrigue. Euh, on parle ici du « femme », pas « femme ».« tailleule Mais non! Femme -saine. « Femme-sène. »« Femme-sène. » On a connu le fameux scène avec le Vanilla Frosting. On a connu le fameux scène avec le produit Cactus Black Triangle que plusieurs personnes aiment beaucoup mais que Winman comprend pas pourquoi les gens aiment le Black Triangle. Ah oui! Je sais pourquoi les gens aiment le Black Triangle pour le buzz. Pour le buzz. Mais le Black Triangle n'est pas dans les arômes préférés à Winman. D'ici la, la fin du mois de février, je vous annonce un scoop. Il va y avoir une vidéo d'un produit SQDC qu'on n'a pas encore essayé ici à Winman qui va devenir un produit du prochain top 10 à Winman. Donc, soyez attentifs pour les prochaines vidéos SQDC chez Winman. Uh, Winman, c'est la référence et pour ceux qui m'ont parlé beaucoup du Black Triangle de Cactus, je peux vous assurer qu'il y a un produit qui s'en vient au mois de février chez Winman. Qui Et qui, qui est tellement meilleur que le Black Triangle. Euh, vraiment incroyablement meilleur. Je comprends. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont recommandé. Donc on voit que des abonnés de Winman. Euh, qui connaissent leur cannabis, qui connaissent les goûts de Winman, euh, mais très déçus des abonnés. Mais c'est sûr que Winman a dit que le Black Triangle était quand même un des deux, trois produits de SQDC qui étaient quand même les plus puissants. Donc, c'est quand même une qualité. C'est quand même une grosse, grosse qualité euh, sur 150 produits, euh, 3.5 grammes, le deuxième plus puissant de SQDC. Quand même! Quand même, c'est quand même pas rien. Bon. Soit dit en passant, euh, je vous le dis, écoutez les autres vidéos d'ici la fin du mois de novembre. Il va y avoir un nouveau, un nouveau produit qui va faire partie de mon nouveau top 10. On va ouvrir ça immédiatement. Produit Endo. Le Purple Mountain. La montagne mauve majestueuse. Euh... Ça a été cultivé pour la première fois par Humboldt um, Seeds. Humboldt Seeds, c'est une compagnie qui vend des seeds comme in hall génétique, comme Ripper Seed, Barnes Farm, Dinafem. Ça sent le mauve? Ça sent le mauve, je le dire. Ça sent le raisin. Mais... <rire> hey, les boys, il euh, y a vraiment un autre arôme là-dedans, là. L'humidité là. euh... bah, bah, bah, bah, bah. est bonne. Il n'y a pas de pochette d'humidité. On va regarder ça de plus près à la caméra. Ça a été euh, trimé à la machine. Ça, c'est sûr que c'est pas trimé à la main. Euh, les cocottes ont vraiment été arrondies. Il euh, n'y a pas de sugar leaf, il n'y a pas de, de branche là. Tout est correct. Ça n'a pas euh, de couleur mauve comme euh, le purple chitral Ou bien, euh, c'est quoi l'autre? Purple chitral. ça c'est San Raphaël. Et puis il y avait le produit de Namaste. My God! Purple Chitral, et puis, je pense que c'est même plus là, hein, le, le... Je pense que le Purple Chitral et plus là, et puis même le produit de Namasté n'est plus là. Donc, euh, Purple Chitral... Tellement une qualité médiocre, le Purple Chitral. C'est même plus à l'excuse c'est le Purple Chitral. Euh, Namasté, euh, Namasté, c'est quoi donc? Mmh, Namasté bon le namasté ici non non il est même plus là non plus euh, dites moi dans les commentaires comment il s'appelait le produit namasté qui ressemblait au purple Chitral de San Rafael comme ça ça a l'air ordinaire mais on va regarder ça ensemble euh, immédiatement le Shishkaberry, le Shishkaberry qui était le bas de gamme là, euh, du Peupochtral. Ordinaire, hein? Ordinaire, on va essayer de regrouper ça un petit peu. Donc ça c'est le 3.5 au complet. Euh... C'est ordinaire, c'est ordinaire, là. ça brille pas vraiment là, les tricônes. Euh... Il y en a beaucoup qui me l'ont recommandé. Beaucoup, beaucoup qui me l'ont recommandé. Euh, hein, c'est ordinaire. Pour les yeux, c'est ordinaire. Donc, on va fumer ça. Comment il va être le buzz? J'étais un petit peu surpris, encore une fois. Encore une fois, qui m'a été euh, recommandé beaucoup, beaucoup. Euh, autant que le black triangle de cactus. Ok, je pense qu'on a assez vu. Je <rire> pense qu'on a assez vu. Euh, si vous voulez en avoir... Euh, Plein les yeux, allez voir ça sur euh, mon Instagram. Alright gang, on allume ça immédiatement. Donc de retour avec le Purple Mountain Majesty. Donc les terpènes myrcène, Femme, pas Femme tailleul on l'a dit tantôt, Femme-sène et Karyophyllène. Donc je répète, myrcène, Femme-sène, si vous êtes intéressé à savoir les terpènes du gouvernement, la SQDC, des menteurs. Donc, ils ont écrit Myrcène, pareil comme l'indique le contenant ici. Ensuite, Pinène. On amène le Pinène. Il n'y a pas de Pinène. Pas de Pinène. Ensuite, Limonène. Il n'y a pas de limonène. Il n'y a pas de limonène. Il n'y a, a pas de limonène. Donc, menteur, menteur. Euh, menteur, menteur, menteur. Donc, ensuite de ça, euh, 24,90, j'espère que c'est de bon prix. Hein? J'espère que c'est pas un mensonge, encore une fois. Tu arrives là-bas, SQDC, 35$. dollars Non, excuse, là, c'est écrit 24,90. Erreur de prix. Non, 24,90, c'est ce que j'ai payé. Les taxes sont incluses dans le prix. Euh, hybride, Myrcène dominant. Je pense que c'est le temps de l'allumer. Rapidement, comme ça... Euh, c'est sûr que, euh, moi je le mets tout sur le dos du cariophilène quand il y a quelque chose que j'aime pas, hein, vous me connaissez. Je ne penserais pas qu'il y a le goût de pinène, là, comme l'indique la SQDC, pinène, hein, c'est boisé, euh, sapin, épinette, là. Et puis, euh, limonène, euh, ma terpène préférée, limonène, c'est vraiment les agrumes, le citron, euh, souvent le diesel, Hum, quand même, <coughs> <coughs> moi je pense que, moi je pense que le fameux scène, il est présent, parce qu'il est fort, puis il a juste 11% de THC, on va se calmer. Pour les gens qui ne sont pas habitués à fumer du cannabis, euh, c'est sûr que ça va être un bon boss ça va être fort. Je suis un peu surpris. Euh, ça doit être le, le fameux scène. Là, je vois Limonène. Euh, mais c'est sûr que c'est ça qui a raison. C'est ça qui est écrit qu là, là. M moins mauvais que j'aurais pensé, euh, meilleur au goût quand on le fume, goût de raisin, goût de raisin. Euh, je l'ai vraiment ingréné avec mes doigts euh, à cause de la tempête de neige. Je pourrais pas vous faire la vidéo au doka, J'ai pas été à Oka me chercher ce cannabis. Et puis à cause de la tempête de neige, j'ai pas pu aller m'acheter de l'alcool pour nettoyer mes grinders. Euh, j'ai deux grinders qui sont complètement jammés. Et puis celui-là, celui-là ici, je voulais le nettoyer parce qu'il goûte vraiment euh, le gelatomine. Et puis j'ai égrené ce cannabis-là, le endo, à la main. J'ai goût de te dire qu'il y a un petit goût de couche, un, peu, un, un petit goût de diesel, mais pourtant, il n'y a pas de limonène là-dessus. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment le fameux scène. Le fameux scène.. Euh, une terpène qui m'intrigue. Qui m'intrigue euh, vraiment. Euh, j'ai l'impression que le fameux scène, là, ça, ça bosse beaucoup. Puis pourtant, c'est écrit 11.5. C'est 11.1. 11.5. On le voit que c'est pas juste le THC qui fait buzzer. Hein? C'est vraiment pas juste le THC qui fait bosser. Écoute, présentement, j'ai pas un produit équilibré qui me vient à l'idée pour savoir c'est quel le meilleur produit équilibré de la SQDC mais je peux vous dire qu'à 24,90$ euh, vous vous faites pas voler euh, si tu veux vraiment essayer un produit équilibré taux THC en bas de 15$, ici 11.5$ je te recommande le Purple Mountain Majesty de Endo c'est pas le, le meilleur couche, c'est pas un, un goût de diesel là, à côté euh, le petit goût de raisin est présent le petit goût de raisin est présent. Et puis, c'est un produit équilibré. Donc, euh, il y en a qui recherchent vraiment ce type de produit. Hein, on rappelle qu'un produit équilibré. THC avec CBD. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Donc, le Purple Mountain Majesty, euh, Oui, la note de passage. La note de passage. Pas vraiment beau pour les yeux. Mais quand même, euh, ça va être un bon buzz, je crois. Donc, je pense vraiment que vous allez peut-être trouver ça intéressant. Je vous laisse là-dessus. On écrit un commentaire, on met un pouce. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!